Bonjour et bienvenue dans ce tuto super rapido consacré à comment déterminer très rapidement le fonds de roulement, le besoin fonds de roulement et la trésorerie nette à partir du bilan de l'entreprise. Pour déterminer le fonds de roulement, on va identifier au niveau du bilan passif quelles sont les ressources relativement stables de financement dont dispose l'entreprise. On regarde ensuite à l'actif du bilan quels sont les emplois de fonds stables qu'il y a lieu de financer par ces ressources stables. Le fonds de roulement sera constitué par la différence entre les ressources stables et les emplois stables. En d'autres termes, nous allons voir que le fonds de roulement correspond à l'avance de fonds dont dispose l'entreprise sur le financement de ses investissements. En effet, si l'entreprise dispose d'un fonds de roulement, cela signifie qu'elle a non seulement bien financé ses investissements, mais qu'elle dispose d'une avance de fonds sur leur financement. Ces avances de fonds vont donc pouvoir être utilisées pour financer autre chose que les investissements. Ce fonds de roulement va notamment permettre de financer le besoin de fonds nécessité par l'activité. Le fonds de roulement a donc vocation à financer ce besoin. Il va s'appeler fort logiquement le besoin en fonds de roulement. Ainsi, le besoin en fonds de roulement sera déterminé par la différence entre l'actif circulant hors trésorerie et le passif circulant hors trésorerie. Nous allons voir maintenant comment calculer le fonds de roulement, le besoin de fonds de roulement et la trésorerie nette à partir du bilan comptable de l'entreprise. Pour calculer le fonds de roulement, on va tout d'abord identifier les ressources stables au bilan de l'entreprise. Ces ressources stables vont être constituées des capitaux propres, du total des amortissements et provisions de l'actif et des emprunts. Lorsque l'entreprise a des découverts bancaires, ils sont consolidés dans le poste emprunt. Comme les découverts bancaires ne sont pas des ressources stables, il faudra déduire du poste emprunt et dette auprès des établissements de crédit la part des découverts afin que ne subsiste en ressources stables que les emprunts proprement dits. Ainsi, dans notre exemple, le montant des ressources durables va être égal au montant des capitaux propres pour 100 000, au montant des amortissements et provisions de l'actif pour 19 100 et au montant de l'emprunt pour 50 000 moins 5 000 de découvert, soit 45 000. Ainsi, le total des ressources stables de cette entreprise ressort à 164 100. Maintenant que nous avons déterminé quelles sont les ressources stables de l'entreprise, nous devons identifier quels sont les emplois stables à financer. Ces emplois stables vont être constitués de l'ensemble des investissements bruts de l'entreprise autrement dit, du total de l'actif immobilisé. Ainsi, dans notre illustration, le montant des emplois stables à financer ressort à 91 500. Dans notre exemple, l'entreprise a non seulement bien financé ses investissements, mais elle dispose d'une avance de fonds sur le financement de ses investissements. Elle dispose par conséquent d'un fonds de roulement de 164 100 moins 91 500, 72 600. Nous allons maintenant calculer le besoin en fonds de roulement statiquement au niveau du bilan en collectant, en identifiant les postes d'emploi de fonds et les postes de ressources de fonds concernant l'activité. Tous les postes d'actifs circulants hors trésorerie vont constituer des besoins de fonds. Ainsi, dans notre illustration, les besoins de fonds seront constitués par les stocks, les créances et les charges constatées d'avance. Il faut faire attention à ne pas inclure les postes de trésorerie, sinon nous calculerions de nouveau le fonds de roulement par le bas du bilan et nous n'aurions pas le besoin en fonds de roulement. Dans notre exemple, le montant total de l'actif circulant ressort à 125 600, duquel il faut enlever la trésorerie représentée par les VMP et les disponibilités, soit 43 000. Il s'ensuit que l'actif circulant hors trésorerie ressort à 82 600 et représente les emplois de fonds. Pour pouvoir calculer le BFR, il nous faut maintenant collecter les postes de dettes circulantes. Il s'agit dans notre exemple des accomptes clients, des dettes fournisseurs, des dettes fiscales et sociales, des autres dettes et des produits constatés d'avance. Le total des dettes est de 98 000. Pour en obtenir le montant des dettes circulantes, on enlève les 50 000 qui correspondent à de la trésorerie passive pour 5 000 et des emprunts pour 45 000. Les dettes circulantes au bilan ressortent ainsi à 48 000. Nous avons déterminé que l'actif circulant hors trésorerie était de 82 600. Nous venons de déterminer que les dettes circulantes hors trésorerie sont de 48 000. En conséquence, sur notre bilan exemple, le BFR sera de 34 600, correspondant à la différence entre l'actif circulant hors trésorerie et les dettes circulantes hors trésorerie. Nous venons de voir que l'entreprise dispose d'un fonds de roulement de 72 600. Par ailleurs, l'activité génère des besoins à hauteur de 34 600. Dans ce cas, l'entreprise va disposer d'une trésorerie de la différence, c'est-à-dire de 38 000. En effet, dans tout bilan, on aura l'égalité fonds de roulement moins besoin fonds de roulement égale trésorerie nette. En résumé, dans notre exemple, cela signifie que l'entreprise dispose d'une avance de fonds sur le financement de ses investissements à hauteur de 72 600, qui couvre le besoin fonds de roulement à hauteur de 34 600 et qui dégage une trésorerie positive de 38 000. Bien entendu, on retrouve cette trésorerie nette en faisant la différence entre la trésorerie active et la trésorerie passive. Dans notre exemple, 35 000 plus 8 000, 43 000 de trésorerie actifs, moins 5 000 de trésorerie passif, on retrouve bien nos 38 000 de trésorerie nette. En complément de cette vidéo, je vous invite à visionner celle sur les différentes symptomatiques de défaillance que l'on peut détecter à travers l'analyse, notamment de la relation entre le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker si vous avez aimé et à poser des questions en commentaire. Merci, à bientôt